Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Free Ride Québec. Aujourd'hui, on est l'automne. Euh, c'est sûrement la dernière ride de l'année. On a un petit peu de gel au sol qui s'en vient, un petit peu de neige. Fait que c'est malheureusement à la fin. Mais faites-vous en pas. Je vous présente des vidéos de bike euh, toute l'automne, tout l'hiver. Pour l'instant, aujourd'hui, on est au sentier récréatif Port-Neuf. C'est un petit centre que ça fait quelques années que je montre euh, des images. C'est une des premières places qu'on peut rouler dans la région de Québec et une des dernières places qu'on peut rouler dans la région. Ça fait que je vais aller vous montrer euh, les trails un petit peu, une trail au moins. Après ça, je vais vous montrer le bike park on a un petit bike park super le fun, il y a une dizaine de lignes vraiment tripantes et ils sont en train de construire des jumps. projet réalisé par Santé Boreal, on va vous montrer ça et si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up pour vos vidéos et peut-être même vous abonner pour plus de contenu de Free de Québec donc je vous avertis j'ai pas beaucoup de cardio on est vraiment à la fin de l'année totalement ça se peut que je cherche mon respire un petit peu ah. Avec le sentier récréatif Portneuf qui est situé dans la ville de Portneuf, c'est un petit centre qui est gratuit présentement, l'an prochain il va avoir une petite passe de saison, je crois qu'il va coûter 25$, juste pour encourager les bénévoles et faciliter l'entretien. De faire une trail qui s'appelle la Joe Langlois. Probablement ma favorite ici. Donc c'est une bleue qui va rouler un petit peu sur le dessus du réseau. Par la suite on va avoir un petit peu de dénivelé. Donc c'est une super belle piste pour quelqu'un qui veut faire ses premiers pas sur les slabs, les roches. Comme ça ici. Comme vous pouvez voir, on est à l'automne, un petit peu de feuilles dans le réseau. Je suis venu il y a deux jours, et c'était super beau. Les conditions étaient parfaites. On a un petit fond de pluie aujourd'hui. Donc, s'il y a de l'eau dans la lentille, je m'en excuse. On va essayer de nettoyer à l'occasion. ça fait que c'est ça ce centre-là c'est un endroit que j'ai donné beaucoup de temps en bénévolat d'habitude à chaque début de saison pour aider à venir ouvrir le réseau donc on vient souffler les pistes on vient rechipper les berms et les sauts et d'habitude c'est le premier centre qu'on peut rouler dans la région de Québec Et aussi, le dernier qu'on peut rouler. Je vais vous montrer le petit bike park. Dans quelques minutes. J'avais déjà montré des images. Quelques fois. Mais ça devait être dans le temps des GoPro Hero 4. La qualité était pas exceptionnelle. Avec la petite portion cross-country est terminée, on va avoir un peu de dénivelé. petit drop ici, on fait attention. Ah. Hey, les freins qui font du bruit. Ça ici, sur les slabs. Ah. C'est rare que je roule quand c'est humide. Ah. C'est pas quelque chose que les gens... Beaucoup à Québec. Nos centres mettent beaucoup de sous pour faire des belles trails. Donc, à l'instar de. Hop À peu près partout. On ne roule pas quand ils au Québec. Le centre récréatif pour neuf est un peu différent. C'est un centre qui est à peu près tout le temps ouvert. Donc, pour me pitcher des roches. N'importe n'importe où dans le monde, pardon, ça serait accepté. Comme je vous disais, ça va moi que je fais du bénévolat pour euh, entretenir les pistes. Donc. Ah. C'est ça. Petit jour d'envoi. Super le fun. pour petit réchauffement. Hop. Et voilà. Oh. Donc, maintenant qu'on est réchauffé, je vais aller vous montrer les deux jumps. Et on s'en va dans le bike park un peu avant qu'il mouille trop. Bah. Yes man, what's up? Oui. Tu ça toi? Oui, je m'en chercher la pile. Oh! Ça veut dire que les 35 pieds sont finis. Cool! Yes man! Ça fait que je vais vous montrer les euh, premiers sauts de la jump line. C'est une jump line qui est réalisée par euh, Sentier Boréal. C'est une jump line qui va être séparée en trois sections. Super le fun. Tellement progressif. Tellement intuitif. On va avoir la deuxième section qui vient de shipper au couteau. Comme ça ici, ça continue là-bas. Donc un tout petit peu plus gros. Et à la fin, ah je vous le montrerai l'an prochain. Bah. Ben, continuer notre petite run à la pluie. Ah. Évidemment, on fait attention aux racines. Là, on peut appuyer les roches, mais pour vrai, moi, je trouve ça le fun rouler à la pluie. Bon, c'est un temps, on nous laissait rouler à la pluie avant. Je pense qu'on est un petit peu plus frileux euh, à partir de cette année. au bon, euh, bénévoles on met beaucoup de temps. Ils veulent. Ha Gardez ça bon! Je vais vous montrer une petite modification de cette piste-là. Avec la place, on prend un. On va venir ici à droite. On en rentre dans ça. Évidemment. Et bien. À la place de prendre le dernier saut, on met une petite ligne ici à droite. Donc Sur les roches, on va avoir des sketch dans l'eau. Ça de même. Okay, on réessaye. Va Je vais faire ce jump-là. Le prochain Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Bon, number two. Ah. Bon, fait que ça. C'est la première fois que je monte ces lignes-là. Donc là, on est dans la 2. La 2 nous donne accès à 3 lignes différentes. Wow, oh, j'allais changer de piste. Ça peut être un petit peu mal en printemps comme ça. Euh, à l'auteur, pardon. Ah. Fait que là, on passe sur le pont. Hop! On fait attention de ne pas sauter ça face l'autre bord, Ça surprend. Ah, ça c'est à bainettes. Ah, c'est un petit bout de congeuse, là, j'ai Fait que c'est ça, le, le bike park c'est une dizaine de lignes. Monter le petit chemin de gravel ici, ça, ça prend 90 secondes à peu près ça fait qu'en gros on se parcourt sans des loisirs en bas on fait un petit peu de trail on se rend jusqu'au bike park site. on a toutes les lignes qu'on a là-dedans qu'on peut faire on a les petits dirt jumps quand on a envie de se mettre un petit peu de kilométrage on a nos trails là-bas ça fait que c'est un petit réseau mais qui est tellement le fun commencer sa saison tranquille remettre dans ses habitudes, retrouver les réflexes. C'est tellement la place. Ah. Oh, là, le Allez ah. ah, je vois fuck all des lunettes. Ah, c'est ça, c'est plus la 2, c'est la 3. Fait que la 3 qu'on prend ici. Fait on a la roche ici que je ne montrerai pas. Je ne fais pas. Je vais vous montrer celle-là. OK. Ça, on souhaite que ça glisse. Ça, ça ici. All right. Ah. Hop. Oui. La roche qui a revolé, toi. Donc, je vais aller vous montrer la dernière ligne, la 4. Sûrement si on a plus le fun. On swatch, mettons que ça glisse. Hop, elle, vous avertis, venez la scouter avant un peu surprendre comme ça ici ça <rire> so fun et ça va être la fin de cette petite vidéo là sous la pluie, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo officielle de l'année. De mon côté, je continue de présenter des images de bike tranquillement tout au long du l'automne et de l'hiver. On prochain épisode de Free à Québec. So guys! Hein, réussi! Bien, bien, bien. facile! Go big! <rire>